Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 16e émission du festival Science en cours de vulgarisation scientifique. Mais Science en cours, qu'est-ce que c'est Pour les petits nouveaux parmi nous, Science en cours, c'est un festival de vulgarisation scientifique dans lequel on va vous présenter des courts-métrages réalisés par des, des doctorants. Parmi vous, j'imagine que certains se demandent ce que c'est un doctorant, quel est son métier, comment il fonctionne au quotidien. Du coup, pour vous parler de ça, on va vous présenter un extrait d'un film qui a été présenté dans une édition précédente qui vous parlait un peu plus en détail de, de la vie du doctorant du Le doctorant. Oui, le doctorant. Qu'est-ce qu'un doctorant Un doctorant, c'est avant tout un étudiant passionné par les défis scientifiques auxquels il doit faire face. Curieux, le doctorant aime explorer les terrains inconnus du savoir. Travailleur, le doctorant ne ressent pas la fatigue quand il s'agit de la science. Ah bon euh, Sans en faire trop non plus. Mais un doctorant a aussi un salaire. Enfin... Euh... Voilà. Du coup, un doctorant peut avoir deux sandwichs au McDo, une réduction au ciné, tout en cotisant pour sa retraite. <coughs> Dans son quotidien, un doctorant, comme tout chercheur, recherche, expérimente, il publie ses résultats, il fait avancer la science. Le doctorant est affilié à plusieurs organismes. Étudions notre cas. Nous travaillons dans une équipe de recherche nommée Boundraku, dans les locaux du laboratoire IRISA. L'IRISA est une unité mixte de recherche. UMR 6074. Dont les établissements partenaires sont le CNRS, l'Université de Rennes 1, l'INSA de Rennes et le NS Cachan. L'IRISA est associée à l'INRIA à travers un nombre important d'équipes. Dont notre équipe. Comme tout salarié, nous avons un employeur. Moi, c'est l'INRIA. Et moi, le NS. Comme tout étudiant, nous sommes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur. Ici, l'INSA et le NS. Comme tout doctorant, nous sommes rattachés à une école doctorale. Matisse. Également appelée ED 359. Mais ce n'est pas si simple! Mathis regroupe la formation doctorale dans le domaine des mathématiques et des STIC de l'université de Rennes 1, l'université de Rennes 2, l'institut national des sciences appliquées de Rennes, Superf, Télécom Bretagne, l'école normale supérieure de Cachan. Et Mathis s'appuie sur les compétences des laboratoires suivants. Par souci de simplicité, nous avons volontairement omis quelques détails, comme euh, le ou les établissements où on enseigne, la provenance des sous de notre salaire, et les différents accords et partenariats qui sont censés euh, simplifier le tout. Mouais. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un doctorant a un employeur qui le paye, un laboratoire où il travaille, un établissement qui lui donne son diplôme, et une école doctorale qui encadre son parcours. Du coup, école doctorale. Un c'est une autre chose un peu particulière. Le film euh, que je porte à qui s'affronçait justement, est fait dans les acronymes du les logos, euh, notamment le fait que l'ONS euh, cache en s'appelant l'ONS Rennes, il y a une beauté enchant dans son logo. Et l'école doctorale mastique a changé pour devenir l'école doctorale mastique, mais, a choisi de faire un marchandiel pour redevenir un nouveau baptiste. <rire> euh, pour ce qui est de l'Université de Rennes, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Parce Entre les fusions, les non-fusions, accords, désaccords, on va rester sur l'Université de Rennes pour le moment. Et maintenant, on tient à vous préciser un petit peu votre rôle dans cette soirée, qui est donc... Euh pas de donner le prix des lycéens, mais le prix euh, du public et du jury. Vous devez donc avoir six petits bulletins avec vous, de euh, bleu, de rose et un jaune, un vert. Euh, vous pouvez effectivement vérifier. Et euh, le bleu et le rose vous serviront pour le vote, et le reste vous servira pour le quiz. Il y a donc le prix du euh, public, qui, sur lequel vous pouvez juger les films sur la vulgarisation, la réalisation et le scénario. et nous avons aussi un prix du jury, et donc présentons un petit peu notre jury, qui est le suivant. Et plutôt que de vous les présenter, de, de vous les présenter directement, on va leur donner un peu la parole pour qu'ils puissent se présenter. Euh, bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Joanna Robic, je suis en photo au milieu, et je travaille au sein de la direction de la communication de l'Université de Rennes. Bonjour à tous et à toutes, moi je suis Alexandra D'Imperio, je suis journaliste scientifique et médiatrice scientifique, et je travaille notamment avec Science West, le magazine de l'espace des sciences. Bonsoir, donc moi je suis Sophie Pinchina, je suis enseignante chercheur je fais ma recherche à l'IRISA, et je suis en informatique. Merci. Et donc... On tient à vous souhaiter un très bon festival. Ils étaient 32. <rire> 15 ne sont jamais venus. 10 se sont perdus en chemin. Ce soir, une équipe de deux réalisatrices affrontera une équipe de cinq réalisateurs et réalisatrices. Pour se départager, ils devront effectuer devant vos yeux ébahis un combat à mains nues. Au bout de deux, trois hospitalisations, on arrête. Mais qu'est-ce que tu racontes Mais c'est pas du tout ce qu'on avait prévu dans la soirée, là bah, Comment ça bon, On m'a parlé d'un duel, on m'a parlé d'arbitre. Je me suis dit un petit combat pour l'honneur comme avec les nobles. Tu vois, mais on n'avait pas de pistolet. On n'avait pas de fleuret. Je suis allé voir l'université Rénin, ils m'ont fait euh, Science en cours. Oh, oui, en fait, non. Bon. Non, mais t'as pas écouté le petit film C'est un duel de films de vulgarisation scientifique, avec des nobles scientifiques, quoi. Ah, c'était ça, les nobles doctorants Ah, bah oui. Ah, j'avais rien ah compris, bah oui, en fait. Peux... Mais, mais sur mal, t'es complètement paumé dans la vie, toi. Regarde-toi, c'est ridicule. Qu'est-ce que t'as autour du cou, là, mon dieu pas Mais c'est un câble euh, Ethernet, parce que tu câble vois, Ethernet. moi, je suis doctorant en informatique. Si j'ai de la chance, je vais être gratifié du titre de docteur. <rire> ça ferait beau voir ça. Oui, oui, oui. pas docteur en médecine, parce que eux, ils sont avec leur stéthoscope. Moi, je suis avec un câble Ethernet. Chacun son métier. Ouais, mais tu vois, le stéthoscope, c'est parce que c'est utile. Ton truc, là, ça sert à rien. Oui, bon, il dit bonjour madame, ouvrez la bouche, tirez la langue. Voilà. Moi, regarde, hey, tu... comment ça, c'est inutile ce câble Bien, Ça n'est pas n'importe quel câble, Harry. C'est un câble Ethernet 2000. Et tu vas sauver quoi avec ça Bon, imaginons. On va faire une expérience de pensée tous ensemble. Imaginez. La fumée arrive, le est brouillard. C'est toi qui dans le brouillard. Mais non. Pff. Imaginez donc qu'un jour au laboratoire d'informatique. Un stagiaire, parce que c'est toujours, toujours la faute du stagiaire, bien sûr. Bien sûr. Nous sommes d'accord. Il n'a plus Internet sur son ordinateur. Le classique. Et il a un câble Ethernet euh, qui traîne par terre comme ça. Et puis il se dit, bah, tiens, je vais me brancher au réseau central du laboratoire. <rire> il y en a qui rigolent, ils se sentent coupables. <rire> il prend le câble, il se dit, blin, il le branche d'un geste non expert, maladroit. Forcément, avec Et un ben câble. plus de réseau Gros blackout <rire> Improbable. Des programmes qui tournent depuis six mois, c'est foutu, mon ami. C'est foutu. Ah, ça serait vraiment fortuit que ouais. quelqu'un ait un jour fait cela et que cette personne ah. s'appelait Nicolas. <rire> vraiment fortuit. Oh. oh là, oh là Une de crise Oh là, merde Non oh, mais quelle patate Ton chef d'équipe va t'engueuler. Oh merde Oh, là, oh non, je ne veux pas celui-là. <rire> Imaginez un monde sans patates. Que se passerait-il si tous les champs étaient contaminés par une maladie mortelle, incurable, dévastatrice Où les plantes de pommes de terre seraient un produit de luxe Où le brocoli serait roi Où on ferait des rachets à la carotte Où la patate deviendrait un objet plus convoité que l'or Voilà ce qui va se passer si on ne surveille pas la bactérie Rastonia solanacearum, Cette bactérie qui ravage le champ de pommes de terre. Actuellement, nous n'avons aucune alternative à la destruction des plants contaminés. Toutefois, il nous reste un espoir. On a récemment découvert que la composition du sol pouvait rendre Rastinia inoffensive. Malheureusement, nous ne savons pas exactement lesquelles. En effet, les bactéries ont des comportements très complexes. Leur réseau métabolique contient des centaines, voire des milliers de métabolites. Hop, oh, oh, hop, oh. hop Faites simple. Ok. Euh... Une bactérie, c'est un peu comme un cuisinier. Le cuisinier a des ingrédients qui correspondent aux éléments que la bactérie peut trouver dans les sols. Il a également des recettes qui correspondent aux réactions chimiques possibles dans la bactérie. Le cuisinier va combiner les ingrédients en suivant les recettes de son livre pour préparer des plats. En fonction des ingrédients disponibles, de la température de la pièce. Et d'autres paramètres, le cuisinier va choisir les recettes qu'il compte suivre. Parfois, il va choisir des recettes qui sont toxiques pour la pomme de terre, et parfois non. J'ai longuement étudié la bactérie pour essayer de comprendre ses choix. Ce qui m'intéresse, est de comprendre quand la bactérie produit des toxines pour la pomme de terre. Et quelles sont vos conclusions Disons, c'est un peu compliqué. Une batterie peut effectuer environ 2000 réactions chimiques, impliquant des centaines de composés chimiques. C'est donc impossible pour un humain de suivre. Il y a ici trop de possibilités à évaluer. Je vais avoir besoin d'un ordinateur. Laissons la place à l'informaticien. Pourquoi l'informatique Un ordinateur peut traiter une plus grande quantité d'informations et plus rapidement qu'un être humain. Dans le cas présent, je vais utiliser deux machines qu'on va appeler des solveurs. Notre premier solveur. Bonjour, je suis le premier solveur. Je cherche à savoir pour quelle raison la cellule synthétise tel ou tel composé chimique. Autrement dit... Je suis détective. Je cherche à savoir pour quelle raison le cuisinier cuisinera un plat plus qu'un autre. Et là, notre deuxième solveur. Bonjour, je suis le deuxième solveur. Je connais toutes les réactions biochimiques réalisables par la cellule. Je vais confirmer ou infirmer chacune des hypothèses proposées par le premier solveur. Ok. Salut les Je suis grand chef cuisinier. Je connais toutes les recettes par cœur. En un coup d'œil, je suis capable de vous dire si une recette est réalisable en fonction des ingrédients qu'on a à disposition. Le principe, ça va être de faire dialoguer les deux solveurs pour savoir ce que la bactérie va produire. Je sais qu'avec ces ingrédients, le cuisinier va produire 10 crêpes au sucre et 5 au caramel. Je pense qu'il essaye de faire le plus de crêpes au sucre possible. Hum, mmh, ça m'étonnerait. Il avait assez d'ingrédients pour faire 30 crêpes au sucre. Alors que penses-tu de cela Tant qu'il a du sel, il ne fait pas de crêpes au sucre. Ah, ça ne colle pas. En ce cas-là, il ne ferait aucune crêpe au sucre. Peut-être que tant qu'il a du beurre, il fait du caramel. Et puis, il finit avec des crêpes au sucre. Hum, ça me va. En faisant dialoguer les solveurs sur toutes les décisions prises par la cellule, on va pouvoir comprendre comment la cellule a fait ses choix. Et notamment, dans quelles conditions Rastonia va produire une toxine ou non. On pourra ainsi déterminer comment adapter l'environnement de la bactérie afin que celle-ci ne produise pas de toxine. Hum, mais si le solveur fait tout le travail, qu'est-ce que vous faites Les deux solveurs ne peuvent pas vraiment se comprendre. En vrai, c'est comme s'ils parlaient une langue différente. Il est donc nécessaire de très bien les régler pour apprendre le comportement de la cellule. Cependant, trouver les bons réglages, c'est très difficile. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, c'est ma spécialité. Vous m'avez convaincu. Quand est-ce que ça peut être prêt On devrait avoir un début de solution d'ici trois ans. Mais seulement si vous me donnez la bourse de thèse. En tout cas, merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bah non, aucune question. En tout cas, vous m'avez bien fait faire de votre histoire Apocalypse de, de patates. Je vous remercie. en vous recontacte pour votre bourse, bourse de test. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. On va maintenant inviter sur scène les réalisateurs de, du film qui sont Baptiste, Kyrian Codor, Roland et Sandra. Bah, tout d'abord, félicitations pour votre film et on, on peut les applaudir. Je vais vous laisser vous présenter rapidement, savoir sur quel sujet vous travaillez et quel sujet a été inclus dans votre film, du coup Donc, euh, moi, c'est Kariane, donc euh, j'ai incarné le doctorant dans le film. Et euh, étonnamment, c'est mon sujet de thèse qu'on a présenté. Donc, euh, sans rentrer trop dans les détails, moi, je travaille sur l'apprentissage des règles de régulation de la cellule. Donc, donc j'ai cherché à expliquer pourquoi la cellule a fait tel ou tel choix qu'on a pu observer. Et, ben voilà <rire> Bonsoir, moi c'est Sandra, euh, je jouais euh, le solveur détective euh, dans notre film. Et moi je travaille avec euh, les séquences d'ADN, les génomes, et euh, je, je travaille sur des méthodes pour analyser les, les variations entre les génomes de plusieurs espèces. Bonjour, donc moi c'est Roland, j'étais le, le cuisinier dans la vidéo, vous avez vu donc euh, je peux vous dire que ce qu'il y avait dans le saladier à la fin, c'était pas très bon. On, on a essayé de le faire cuire, hein, pour voir ce que ça donnait. <rire> c'était euh, un peu fort en épices. Et, et, euh, et sinon, moi du coup, euh, je suis en première année de thèse, bah, comme, euh, comme nous tous ici. Et je travaille un, un peu comme Sandra, sur, euh, sur de l'ADN, donc des génomes, des très grands génomes. Et euh, notamment tout ce qui est ADN des plantes, qui sont euh, particulièrement compliqués parce qu'ils euh, plein ont de, plein de répétitions, des, des séquences très compliquées. Euh, bonsoir. Moi, je m'appelle Baptiste. Euh, donc, euh, je suis euh, solveur cuisinier et euh, à mes heures perdues, vous avez peut-être vu que je dépannais euh, en tant que membre de cellules de crise. Et euh, voilà. Sinon, euh, en vrai, je, euh, je suis doctorant aussi et je, euh, je travaille sur euh, des modèles d'intelligence artificielle pour euh, départager euh, des personnes malades ou euh, témoins en fonction de euh, la composition de leur microbiote intestinal. Bonsoir, je suis Codor, le directeur du jury. Et je travaille comme Sandra et Roland sur les séquences ADN, comment stocker les séquences, comment mettre à jour le, les trucs que, que stockent ces séquences. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions dans le public Bonjour, félicitations pour ce film, merci beaucoup, j'ai apprécié. Moi qui suis Nord, on boufferait des patates. <rire> Je voulais savoir à peu près euh, ce patatogène, à peu, combien il touche de, de patates, entre guillemets, en tonnes ou en pourcentage, quel est vraiment le risque actuellement Alors, euh, donc là la bactérie qu'on a présentée, Rastonia solenacérum, c'est une vraie bactérie qui s'attaque aux pommes de terre et à d'autres plants. Euh, c'est une bactérie qui n'est pas si présente que ça en Europe parce que c'est très, très contrôlé. Euh, mais c'est une bactérie qui est surveillée. Après, à part dire le, que ça touche beaucoup de pays en Afrique et pas mal aux états unis euh, je ne saurais pas en dire plus là-dessus. Ça marche, merci. Oui, et donc il me semble aussi, euh, que, si tu me dis si je dis des bêtises, mais que quand même, dès qu'on trouve un cadre alstonia dans, une, euh, dans un champ, on, on brûle quand même le champ et les champs autour. Donc c'est euh, vraiment quelque chose d'assez surveillé. Quelles sont les difficultés techniques que vous avez rencontrées dans ce film Parce que je crois que vous en avez eu quelques-unes. Euh, alors en termes de difficultés techniques, euh, on a beau euh, planifier nos, euh, nos films bien à l'avance et tout, euh, bah, toujours quelque chose qui ne passe pas et donc on se retrouve souvent, avec, après avoir pris toute notre semaine de, de tournage, à se rendre compte qu'il bah, y avait des, des lignes de dialogue qu'on a oublié d'enregistrer. Et euh, <rire> des, des scènes et donc du coup, bah, on a... ça ne s'est pas trop vu, enfin j'espère que ça ne s'est pas trop vu, mais il euh, y a pas mal d'endroits où on a dû pas mal raccommoder, euh, avec des prises de son existantes et euh, les mettre sur des, euh, sur des images qu'on avait déjà rattrapées, quelques prises de son, voilà. Donc euh, après, euh, d'un point de vue technique, euh, ça, ça allait grosso modo. L'autre point qu'on a eu, c'est après une semaine de tournage où on n'a pas forcément fait très attention au rendu de la caméra le soir. Euh, donc le, là, on est arrivé au jeudi soir après du, la semaine de tournage et on s'était donné rendez-vous le lendemain qu'à 10h en disant on y va mollo. Et on s'est retrouvé avec Sandra prévu prévisualiser les rendus quand même. Et on a recontacté tous les membres de l'équipe un peu en catastrophe en disant « vous inquiétez pas, on va se retrouver à 8h demain, on va peut-être avoir un peu plus de travail que prévu. » Parce qu'il s'avère que, il que euh, y a, tous les rendus étaient vachement plus sombres sur l'ordinateur que sur la caméra. Et les rendus étaient totalement différents. Et là, il y a eu un gros travail sur la colorimétrie par Baptiste. Voilà, et finalement, on peut parler aussi de, du focus de la caméra, une, un problème majeur que tous les grands cinéastes ont, je pense. Et notamment à la fin de toutes les scènes de la cuisine, voilà, à 17h, on s'est rendu compte que le focus n'était pas du tout sur le cuisinier. Et donc, on a tout retourné, tout retourné ensuite dans la foulée. Donc, euh, voilà. C'est une, que une question sur le microbiote de l'estomac. Comment on différencie et euh Bon, on se rend compte et analyse vraiment ce qu'on veut analyser dans un système aussi euh, grand et dense que bah, l'estomac. Euh, oui, alors, euh, moi, je ne travaille pas sur euh, l'estomac. En le, vrai, le microbiote, c'est plutôt dans, dans, dans l'intestin que euh, dans l'estomac. Mais euh, je, je vois la question. Bah, euh, justement, c'est euh, de là l'intérêt euh, d'une approche avec euh, bah, de, la, de la science des données de euh, du machine learning. C'est que justement, ça permet de. Euh, trier parmi toute l'information qu'on a à disposition et d'être d'une part automatiser des décisions qui pourraient être difficiles à prendre et si après on entre guillemets, ouvre le capot de la, du, du modèle derrière on peut essayer de comprendre sur quoi se sont basées les décisions et donc faciliter l'ouverture de nouvelles pistes après pour mieux comprendre toutes ces, justement ce système extrêmement complexe comment il peut impacter euh, l'avènement d'une pathologie chez un individu et, euh, croisons les doigts, ouvrir des nouvelles pistes pour euh, développer des traitements derrière. Donc c'est là tout l'enjeu de, de ma thèse. Et euh, voilà, effectivement, c'est un sujet assez large, assez complexe. Je suis loin d'être le, le seul doctorant euh, sur, le, euh, sur ce sujet euh, euh, au sens large. Oui, j'ai une petite question. Il semble qu'il y ait eu pas mal d'évaporation dans les films finalement réalisé cette année. Alors, je ne pense pas que votre bactérie soit en cause. Mais est-ce que vous avez des, des conseils ou des encouragements à donner aux futurs réalisateurs pour que ça se, se produise moins les années suivantes Malgré tous les problèmes techniques qu'on a cités tout à l'heure, c'était très amusant à faire. Euh, déjà, ça a été super sympa de... Pour moi, en tout cas, de présenter mon sujet de thèse à mes collègues de première année et d'essayer de voir comment on pouvait vulgariser les choses pour que ça reste compréhensible. Et euh, ça a aussi eu l'avantage de permettre à nous, nous cinq qui venons d'arriver dans les équipes euh, d'apprendre à nous connaître. Et donc, euh, je ne dis pas ça du tout en tant que recruteur pour euh, Sciences en cours pour l'année prochaine. Mais euh, c'est vachement sympa. On prend du temps, mais ce n'est pas du temps perdu. Parce que même quand on présente son sujet de thèse, on, on découvre des nouvelles façons de présenter les choses, des nouvelles... je ne sais pas... Euh, on découvre en fait comment l'expliquer de façon intuitive. Et je pense que c'est une fois qu'on a vraiment compris comment l'expliquer facilement qu'on peut dire qu'on a compris son sujet. Et globalement, on s'est quand même très bien amusé à tourner ça ensemble. Donc en gros, faut pas avoir peur et il faut y aller. En tout cas, c'est euh, une preuve euh, comment passer. Oh. Ok. Euh, C'est un, un preuve comment passer le euh, les sujets sujet technique au, au public. Euh, en fait, j'ai que la majorité des personnes ici sont de, soit de, de doctorants ou de chercheurs, mais euh, en matin on avait le, le lycéen. donc comment on, a, on, on, apprend, on, a, on apprend comment comment comment passer ces messages au, au tout le monde. C'est peut-être pour euh, approfondir un peu la question précédente, mais euh, combien de temps ça vous a pris et euh, est-ce que vous avez été soutenu par euh, vos équipes de recherche respectives Ah oui, on a des chefs d'équipe vraiment incroyables, ça c'est bien <rire> pas parce qu'ils sont dans le public qui disent ça euh, et Du coup, en termes de temps, euh, je dirais que ça nous a pris... Euh, bon, on se faisait en gros des pauses midi euh, tout, toutes les semaines pendant genre quelques mois pour, euh, pour faire le scénario et un peu la planification. Et, euh, et ensuite, bon, ce qui prend du temps, c'est quand même tourner, ça a pris une semaine et ensuite monter, je dirais peut-être une semaine encore, tu euh, compris, même si on l'a étalé un peu plus. Et euh, mais sinon, on a, oui, on a vraiment la chance d'être soutenu par nos équipes euh, là. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un, aussi une, une question pour, euh, pour les gens qui veulent s'engager dans son sens cours, c'est toujours plus, plus sympa d'être soutenu parce que ça prend du temps euh, sur la thèse et tout. Donc. Bah, je pense qu'on va pouvoir applaudir une nouvelle fois les réalisateurs pour leur films. J'ai dit que j'avais un Nobel. C'est pas vrai. Euh, si. En physique. Mécanique des fluides appliquée au transport maritime suisse. Ah Rien que ça. En ah. Suisse En Suisse. Mais t'es expert pédalo en fait, c'est ça que tu me dis Bah. C'est quoi ce racisme ordinaire là oh ouais, oh ouais Non. Pédalo, voilier, porte-conteneur. Tout ce qui tient sur le lac Léman. Bon, c'est moi pas pareil. Ouais. En parlant de transport. T'as vu le, la ligne B du métro là la ligne B, elle est géniale, vous trouvez pas, hein <rire> Il croit vraiment tout ce qu'on lui dit, hein. c'est pas possible. Mais non, évidemment, c'est ah, l'enjeu. pas le public hein. Mais, pff, Tu t'es fait enfumer, mon pauvre Comment ça Eh ben je rentre chez moi, et là, paf Révélation. Comme ça, un génie comme le mot peut l'avoir. <rire> je rentre chez moi, et devine ce que je griffonne sur un, un, sur un bout de table Je sais pas, moi, euh, une révélation Une révélation. Tac Vous savez que le métro, ça a coûté plus de 1,3 milliard bah Pour ça seulement va, ouais. 110 000 personnes. Bah un c'est pas beaucoup hein. c'est pas beaucoup. Bah, mais il y a des zéros après. Ah 0 bah, c'est pas beaucoup non plus. <rire> il me fatigue. Mais non, mais ça fait plus de 12 000 euros par personne. L'État vient de se payer des voitures avec tes impôts. Et t'en as même pas vu la couleur, mon petit pote. <rire> mais comme ça, moi j'aurais pu avoir une voiture Mais oui. Mais j'ai pas le permis. <rire> mais euh. Ça attends. Fait une oui, ça fait une sacrée somme, mais. Euh... Attends, t'as dit que t'étais expert pédalo tout à l'heure, je sais pas quoi, là. C'est, Ça rien à voir avec des pédalos, là, on parle de métro. Mais quand tu connais le pédalo et que tu es un génie, tu peux extrapoler. On appelle oh, ça l'extrapolation. Oui, oui, oui, oui. Du coup, tout ce qui est un moteur et qui se transporte des gens, c'est ma spécialité maintenant. Peut-être que le métro, il y a des pédales et il va sous l'eau, hein, sous la vilaine, hein. on sait pas. Eh hein. ben, t'imagines si tu devais payer 12 millions à chaque fois. Ouais. Mais. Euh un vrai lanceur d'alerte, toi, en fait Mais Évidemment que je suis un lanceur d'alerte. Bon, un lanceur d'alerte local, hein, parce que non seulement... es là, tu regardes le public, Bon, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas, pas le grand soir, quoi hein. Le grand soir Mais... Ouais, ouais, le grand soir. <rire> ouais. Parce que tu crois que je me limite au public Mais bon, non, pff, la reste. France doit savoir, le monde doit la savoir. France, ah ouais. Et donc, qu'est-ce que je fais Je rentre chez moi, j'écris sur mon comptable, et là, je me fonde un tweet bien placé, direct en tendance. Et les gens précise non seulement parce que je fais de la bonne physique, mais parce que j'ai un bon physique. Oh enfin, Et avec ce physique-là, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on va être. Comment direct il se la tête À la télé ah Et ouais Tu peux être ton câble de compète, ton truc de, de professionnel. Mais très bien, ce câble Mais non, regarde, ça, c'est des gants, ça, c'est pro. pro, ça évite les virus dans le code. Ah ouais Et ouais. Mais je suis encore que doctorant, je sais pas trop comment ça ah bah, Écoute, l'autorité. bah oui d'ailleurs ce mec qui ressemble un peu, non Mais c'est mon cousin Oh la vache, ils sont partout Mais oui ouais. Oh ah. Vous entendez Non. Ah non Ah si Oh, ça me rappelle quelque chose ça De quoi Le concert de l'Orchestre Symphonique ah, mais... On a pris nos places On n'a pas pris nos places On oh, n'a pas de place. On n'a pas de place On pas... Oh On n'a pas prendre celle-là Mais c'est pas grave, <rire> c'est de l'Abo qui paye Allez hop Allez hop Vite, vite, vite maestro. Là, au sein de chacune des cellules qui composent notre organisme, se trouve un noyau renfermant celui qui détient la partition musicale de la vie, le chef d'orchestre de la symphonie du vivant. C'est l'acide désoxyribonucléique, plus largement connu sous son nom de scène, l'ADN. L'ADN est une longue molécule sous la forme de deux brins enroulés l'un autour de l'autre en double hélice, contenant toute l'information génétique nécessaire au bon fonctionnement des cellules. Comme une sorte de partition de musique, l'ADN est composé de quatre types de notes appelées nucléotides, adénine, thymine, cytosine et guanine. Ces quatre notes sont complémentaires deux à deux, ce qui permet la transmission du patrimoine génétique aux générations de cellules suivantes lors de la division cellulaire. Un gros complexe protéique va venir séparer les deux brins de l'ADN et les dédoubler grâce à la complémentarité des nucléotides. C'est la réplication. Cette succession unique de notes forme les gènes qui permettent la fabrication de protéines, essentielles au bon fonctionnement des cellules. Là où l'ADN est la partition, les protéines sont les musiciens. Mais jouer en concert sur scène en public n'est pas sans stress. Et il en va de même pour l'ADN. Lui qui est pourtant si important pour la vie cellulaire, est vulnérable. Il est en permanence soumis à de nombreux stress au cours de la vie de la cellule. Il peut être agressé par les UV du soleil, le tabac ou encore la pollution et même certains déchets du fonctionnement cellulaire normal. Mais toutes ces agressions peuvent tâcher la partition et endommager l'ADN, ce qui risque de produire des protéines mal formées et non fonctionnelles. Imaginez un orchestre avec un grand nombre de musiciens. Si un seul d'entre eux joue à contre-temps, cela ne devrait pas déstabiliser la symphonie dans son ensemble. Mais si une grande partie commence à jouer faux, cela risque de rompre l'harmonie musicale. Il en a de même pour l'ADN et les protéines. Tant qu'il ne s'agit que de quelques protéines au sein d'une cellule, ce n'est pas très grave. Cependant, si rien n'est fait, la cellule va se diviser et la partition tachée passera aux cellules filles. C'est une mutation. Et plus on trouve de mutations au sein de l'ADN d'une cellule, plus nombreuses vont être les protéines mal formées, qui ne vont donc pas remplir correctement leur fonction. On va commencer à avoir des dysfonctionnements cellulaires. Parmi les plus fréquents, on trouve la perte de contrôle du cycle cellulaire. La cellule mutante va se mettre à se diviser, se diviser, et se diviser encore et encore dans l'anarchie la plus complète. Plus personne n'écoute le chef d'orchestre, on suit la partition. C'est la formation d'une tumeur. Heureusement, au cours de l'évolution, de nombreux mécanismes de réparation de l'ADN ont émergé. La partition tachée peut être nettoyée. Tous les organismes, des plus simples comme les bactéries ou plus complexes comme les plantes ou les mammifères, sont capables, dans une certaine mesure, de réparer leur ADN. Et heureusement, car sans cela, nous ne serions que de grosses boules de cancer. Les lésions de l'ADN étant très variées, car d'un seul brin des deux brins, modification des nucléotides, disparition de la partie codante des nucléotides et j'en passe, les mécanismes de surveillance et de réparation sont tout aussi variés. Chaque lésion a sa voie de réparation bien à C'est un joyeux bordel Mais connaissons-nous vraiment la musique Au laboratoire, les chercheurs tentent de comprendre comment sont orchestrés tous ces mécanismes. Il est essentiel de bien connaître la partition pour comprendre l'origine des cancers, mais également pour mieux les soigner. En effet, Réparer l'ADN aide la cellule à survivre, ce qui est plutôt appréciable en temps normal. Mais, lorsque l'on parle d'une cellule cancéreuse, il est préférable de s'en débarrasser relativement rapidement. Bloquer les mécanismes de réparation de l'ADN fait donc partie des traitements anticancéreux actuels, l'entreprise de nettoyage est mise à la porte. La recherche dans ce domaine est toujours très active. Donc en résumé, l'ADN est la partition musicale de la vie de la cellule, les protéines sont les musiciens. L'ADN est perpétuellement endommagé par toutes sortes d'agressions, mais de nombreux systèmes de réparation existent pour limiter les effets délétères. Comprendre le fonctionnement de ces mécanismes est essentiel à la recherche contre le cancer, pour élaborer de nouvelles thérapies. Je vais donc inviter les réalisatrices, Marion et Ostiane, à nous rejoindre sur scène. Donc, je vais commencer par vous demander de vous présenter et surtout de nous dire quelques mots à propos de votre sujet de thèse. Bonsoir à tous, euh, moi je suis Ostiane. C'est mon sujet de thèse qu'on a présenté ici. Donc, je travaille sur la réparation de l'ADN et euh, comment ça fonctionne au sein d'une cellule. Bonsoir, moi c'est Marion. Donc je travaille dans la même équipe qu'Ostiane et je travaille sur un sujet totalement différent. Je regarde l'influence de certaines modifications de l'ADN, notamment la méthylation, sur l'activité de gènes impliqués dans la différenciation des neurones chez la souris. Est-ce que vous avez des questions euh, Du coup, euh, au moins l'une de vous est musicienne, je suppose Absolument pas euh, J'ai une question quant à la réalisation. Comment vous avez fait pour faire les petits dessins, euh, l'enchaînement, tout ça Je suis curieux de savoir euh, l'arrière de tout ça. Quoi. Alors, euh, globalement, on a dessiné des patrons qu'on a imprimés et on les a découpés dans du carton. Et ensuite, on a tout déplacé. Et euh, En fait, on avait un appareil photo qui pointait vers le sol. Et on avait tout par terre et euh, on prenait les photos, enfin une photo, on bougeait ce qu'il fallait bouger. On reprenait une photo, on rebougeait ce qu'il fallait bouger et ainsi de suite. Et ensuite, euh, ça a été beaucoup de montage. Euh, au niveau du montage, je dirais que ça a pris environ 15 jours à peu près. Mais ça va, ça restait. C'était surtout le bruitage et les sons qui étaient plus compliqués à trouver au niveau de fin, de trouver des musiques libres de droit et être dans les règles. Merci beaucoup. Euh, C'est une question scientifique plutôt. Euh, donc moi j'ai bien compris le contexte, mais j'ai du mal à voir ce que vous faites concrètement. Euh, C'est de l'analyse de séquence et, euh, et comment on fait pour, pour virer l'entreprise de, de nettoyage. Euh, alors concrètement, ce que je fais, c'est euh, j'ai des petites cellules au fond d'une boîte. Euh, je les emmène au microscope, je leur donne des gros coups de laser pour donner des dommages, mettre des dommages dans l'ADN. Et en suivant en fluorescence les protéines qui m'intéressent, je peux étudier leur dynamique et comprendre comment elles fonctionnent. Bravo. Et euh, est-ce qu'il y a déjà des applications médicales pour ça Complètement. Il euh, y a pas mal de thérapies anticancéreuses qui sont basées sur l'inhibition des voies de réparation de, de l'ADN. Parce que comme on le dit dans la vidéo, euh, ça permet à la cellule de survivre, ce qu'on veut en temps normal, mais ce qui est euh, moins bon pour euh, des cellules cancéreuses. Et donc il y a beaucoup de, enfin beaucoup je sais pas, mais je sais qu'il y a certains inhibiteurs de certaines voies de réparation qui sont actuellement utilisés en tant que thérapie anticancéreuse. Donc, ça a vraiment des applications assez directes. Euh, moi, j'ai juste une petite question là, par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, là, tu viens de dire que euh, vous utilisez des médicaments qui euh, inhibent les voies de réparation de l'ADN. Sauf que dans la vidéo, vous dites que justement, ce sont ces mécanismes qui, euh, qui empêchent l'apparition des cancers, si j'ai bien compris. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est euh, contre-intuitif. C'est complètement le cas. Effectivement, euh, les... Ben, c'est assez connu que les chimiothérapies sont assez rudes pour l'organisme en général et euh, effectivement inhiber la réparation de l'ADN c'est pas bon en soi en fait on va espérer que euh, les, les cellules cancéreuses se divisent très très vite beaucoup plus vite que les cellules normales donc on va espérer qu'en fait en, en les inhibant et en combinant à d'autres euh, thérapies on puisse euh, faire mourir les cellules cancéreuses avant euh, les cellules saines et que comme ça, euh, ça permette d'aider à guérir. Mais effectivement, euh, c'est loin d'être taureuse Ok, merci. Ouais. Comment mettre en relation euh, toutes les thèses qui apparaissent sur le, euh, bah, sur le système de défense euh, des, euh, des micro-organismes, comme par exemple bah, les systèmes qui euh, vont tuer les mutations, qui vont chercher tout ça, ou les... Euh, comment mettre en relation tout ça Est-ce que c'est d'autres euh, chercheurs qui vont chercher du coup dans les thèses pour les mettre en relation euh, Alors une grosse partie du travail de chercheurs, doctorants et tout, c'est faire beaucoup de bibliographie, donc lire tout ce qui a été publié, et euh, donc essayer d'intégrer à la fois ce que nous on voit au laboratoire, mais ce que d'autres ont vu également, et euh, avancer à partir de, à partir de là. J'espère que je réponds à la question. Vous travaillez sur quel type de euh, cellules Alors c'est des cellules ELA, qui sont d'origine humaine. Euh, L'histoire n'est pas très sympathique. Elles ont été récupérées euh, dans les années 20 sur une patiente euh, qui avait un cancer de col de l'utérus, sans la prévenir, sans que sa famille était au courant. La famille l'a découverte dans les années 80, je crois. Donc côté éthique, on... voilà, mais <rire> c'est l'une des lignées de cellules les plus étudiées et mieux caractérisées en recherche. Donc maintenant c'est devenu un outil absolument essentiel à la recherche. Et sinon, je voulais vous demander, vous en quelle année de thèse Alors moi c'est la quatrième, je termine dans deux mois. Et moi je suis en tout début de troisième. Donc, moi, je voulais savoir, euh, donc vous avez indiqué qu'il existait des traitements qui étaient basés sur euh, ce principe. Je voulais savoir si ces traitements étaient euh, de, au niveau expérimental ou, ou complètement entérinés. Alors, je voudrais pas trop m'avancer, mais il me semble, semble qu'ils sont utilisés euh, aux États-Unis et je crois qu'ils ont, euh, qu ont été approuvés assez récemment en Europe aussi, mais je ne suis pas entièrement sûre. Ben on va remercier les réalisatrices. Et donc, euh, c'est les deux films qui sont à l'édition cette année. Et Maintenant, on va passer un petit peu plus à la deuxième partie de la soirée qui va être plus botte. Mais. Euh... Pour l'instant, tout se passe très bien. Ouais. Ça se passe bien, non oui. Vous êtes contents oui. Faites gaffe, hein, je vous connais à peu près tous. Euh... <rire> oh, oh, oh, oh, oh, oh c'est toujours quand il se passe tout bien qu'il se passe un truc de merde dans les loges. C'est dans les loges C'est ça. Oh là, pardon, je suis vraiment désolé là, pardon, pardon, pardon. pardon. Bon, euh, qu'est-ce qu'il fait par terre celui-là là, là C'est pas possible. Ah il a essayé de brancher le câble, il s'est électrocuté, d'accord. Ah oui, c'est quoi comme câble C'est ce câble que j'ai autour de moi. Ah bah voilà, c'est utile s'il m'entendait. Pourtant l'autre là. Et c'est qui le monsieur C'est un, un stagiaire. Bah c'est pas possible. Bon allez, laisse-moi faire, moi je suis expert. Je vais brancher ce câble, tu vas voir. Ni une ni deux. Ah une. À la 2, à la 3. Ah Bon, bah tant pis. Bon, bah comme vous pouvez voir, le rideau est tombé sur les films de cette année. Pour le coup, maintenant, ça va être à vous de jouer. Donc, Vous avez un magnifique choix à faire, la pilule rouge ou la pilule bleue. Avec la pilule rouge, qui est en fait rose, hein, parce qu'on n'avait pas de rouge pour les cartons, ce sera le film patatogène pour lequel vous voterez. Et avec la pilule bleue, donc vos cartons bleus, la symphonie discordante de l'ADN. On va avoir euh, euh, Lucas et Victor qui vont passer dans les rangs avec de magnifiques boîtes fait main, dans lesquelles vous mettrez un seul carton. Je précise parce que les lycéens ont voulu faire les malins et ont mis deux fois le même carton. Eh bien, merci d'avoir été patient pour euh, ce vote. Et euh, maintenant, pour euh, vous faire patienter un peu euh, pendant le dépouillement et pendant que le jury délibère, euh, on a choisi de vous passer un troisième film d'une édition passée. C'était « Science en cours 2017 », un film de Chloé Riband et Muriel Guérin. Et euh, c'est un film qu'on vous présente aussi parce qu'il n'est pas tout à fait dans le même domaine que les autres. Les autres, c'était biologie et bioinformatique et informatique, Ici on est plus sur des sciences sociales et donc les garçons et les filles sont belles. Accorder l'adjectif en genre et en nombre. Les lycéens et les lycéennes sont attentifs ou les lycéens et les lycéennes sont attentives. Les lycéens et les lycéennes sont attentifs puisque le masculin l'emporte sur le féminin. Pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin Des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur le genre ont réfléchi à ce type de questions. S'agissant de la langue française, il faut faire un petit voyage dans le temps. Jusqu'au XVIIe siècle, qu'un nom de métier soit au féminin, s'il s'agissait d'une femme, ne posait pas de problème. En plus de cela, en cas de pluriel, lorsque les noms étaient de genres différents, l'adjectif s'accordait avec le nom le plus proche. C'était la règle de proximité. Ça veut dire qu'on pouvait dire les garçons et les filles sont belles Oui mais ça, c'était avant l'Académie française. Créée en 1635, l'Académie française devait donner des règles certaines à notre langue. Rédiger notamment un dictionnaire, une grammaire. En 1767, Bozé, un membre de l'Académie française, dans la lignée d'autres académiciens, écrit « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » justifiant ainsi que le masculin prédomine au pluriel. Pourtant, à cette époque, des femmes et des hommes pensaient l'égalité. Poulain de la Barre, un philosophe, écrit en effet en 1673 « Les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes. » Ces hommes, comme Poulain de la Barre, n'ont cependant pas eu la même influence que les 37 académiciens. « Je comprends comment la langue française, ce savoir qu'on nous enseigne » a été construite. Mais les mots, ça n'est pas juste des mots D'après le philosophe Austin, on fait des choses avec les mots. Les mots sont performatifs, c'est-à-dire que les mots, en même temps qu'ils désignent les choses, les rendent réels. Le langage n'est pas qu'un énoncé sans conséquence. Des travaux en psychologie, s'inscrivant dans le champ des études sur le genre, menés en 2005 auprès d'élèves de collège, montrent que les adolescentes et les adolescents ont davantage confiance en leur réussite lorsque le nom du métier est décliné au masculin et au féminin. Chacun et chacune peut ainsi se projeter plus librement dans une fonction. Il semble qu'à travers le langage, il y ait un enjeu d'émancipation que l'on peut penser par le genre. Mobilisé en sciences de l'éducation, le genre permet d'appréhender comment les inégalités peuvent être construites et reproduites à l'école et dans la formation tout au long de la vie. Il favorise aussi la réflexion sur les possibilités d'émancipation pour les deux sexes. Les sciences de l'éducation permettent de repérer les dimensions potentiellement émancipatoires des pratiques éducatives. Le genre est un champ de pensée qui permet d'explorer les rapports entre éducation et émancipation. Voilà, donc on tenait à remercier encore une fois ces réalisatrices même passées qui ne sont pas là avec nous ce soir. Et maintenant, pour vous occuper un peu plus longtemps, on passe au traditionnel quiz. Je te laisse expliquer. Du coup, normalement, si vous avez suivi les consignes, il vous reste cinq petits cartons dans les mains. Un de chaque couleur et un doublon qui ne vous servira pas à grand chose. Du coup, on va vous poser des questions et vous leverez en l'air avec le carton ou les cartons correspondant aux bonnes réponses. Et on verra à peu près à quel point vous avez bon ou faux. Du coup, première question, on va voir si vous avez le sens du détail. Combien de petits points y a-t-il sur le QR code de notre affiche Ok, majoritairement du jaune, c'est bien, vous avez voté comme les lycéens. Euh, en fait, on n'en sait rien, on avait la flemme de compter. Et donc, euh, 42... <rire> Et bah voilà, bah, c'était facile, mais il fallait trouver. Ensuite, euh, voilà, les noms de l'édition, c'était quand les sœurs Wachowski rencontrent Noam Chomsky. Donc on veut vous en dire un peu plus sur ce titre. Les sœurs Wachowski sont des euh, réalisatrices, scénatrices, scénaristes et productrices de films. Et notre question est quels films ont été scénarisés par les sœurs Wachowski Tic tac, tic tac. C'est pas dur pourtant. C'est bien. C'est bien. Majoritairement, vous avez bien. compris le thème de la souris. C'est bien. Vous savez, visuellement, euh, -tout, tout va bien. Euh, effectivement, il y a quelques-uns qui ont la réponse. Et des Elles des ont aussi, ça n'a rien fait. Les, Les tricheurs, il y a juste pas là, après, ça se voit. <rire> Maintenant, pour ce qui est de Noam Chomsky. Ça ne doit pas parler à beaucoup de monde. Du coup, selon vous, euh, à la quelle de ces choses a-t-il participé Est-ce que c'est un, théori un théoricien Un intellectuel anarchiste anti-armes nucléaires L'auteur d'un théorème sur les automates Ou encore l'auteur de la fabrique du consentement Tic, tac, tic, tac. Et bien, bah, globalement, fallait utiliser tous vos cartons. Parce qu'il fait absolument tout de ça. C'est un grand monsieur qui a beaucoup aidé à, différents, à différentes disciplines euh, du monde de la recherche et sociale. Ensuite, on veut réparer une petite erreur qu'on a faite sur la fiche de cette année. Normalement, on met toujours l'édition. Euh, mais comme je sais que vous avez tous très bien fait attention à ce que j'avais dit au début, vous pouvez me dire quelle est euh, l'édition de cette année. Pour information, les lycéens eux, ont été attentifs et ont trouvé la bonne réponse du premier coup. Ouais, ils vont mettre la pression. C'est quand même plus mitigé que les lycéens, je trouve. Oui, c'est un peu plus compliqué. Hein. Donc c'est la 16 e édition. Euh... Oula <rire> Comme vous avez pu le voir, on a mis plein de petits logos de différentes disciplines sur, euh, sur notre affiche. Et du coup, la question, c'est euh, selon vous, lequel de ces quatre logos n'est pas présent dans notre affiche Sachant que... Ce que vous voyez là est assez non et non exhaustif hein. pour le coup il n'y a pas tous les logos qu'on a représentés. Fallait regarder attentivement l'affiche qui était très petit certes c'est une excuse mais pour la prochaine fois vous saurez. Je vois qu'il y en a qui nous connaissent mal très, très mal même. Ah oui c'est <rire> globalement assez mal même. C'était le sablier. Oui là quelques personnes l'avaient mais très peu. Oui on a osé le marteau. Et donc, euh, chaque, euh, chacun de ces petits symboles euh, représentait une discipline. Euh, et euh, si vous avez de très bons yeux, encore une fois, vous pouvez peut-être nous dire laquelle n'est pas représentée de ces sciences. J'ai vu une bonne réponse pour le moment. Ah oui. <rire> Les tricheurs à côté, on ne vise pas. <rire> eh, bien, eh bien, aucune. Parce qu'on a absolument tout mis. Ça a été long et fastidieux, mais on a essayé de chercher le plus de logos représentant n'importe quelle discipline possible dans les sciences dures ou molles. Voilà, on n'a peut-être pas tous les films pour représenter chaque discipline, mais on fait de notre mieux. Et c'est maintenant le moment de la délibération du jury et les résultats du prix du public. En espérant que le jury est fini. Et qu'on ait des organisateurs. Qu'on va aller chercher. Vous ne faites pas de bêtises. Hein aux réalisateurs et réalisatrices de nous rejoindre sur scène aussi. Donc maintenant, on commence par la délibération du euh, jury euh, avec un petit mot sur chacun des films. Bien donc, bonsoir tout le monde, on a on a délibéré longuement, euh, on a failli s'entretuer. On vous avait promis un duel. Non, on s'est on s'est très bien entendu et on a convergé immédiatement. Euh, alors euh, je ne sais pas si je donne d'abord les résultats ou si je vous raconte la démarche. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, non, non donner mais les résultats. Euh, juste euh, voilà. Euh, c'est juste pour, pour un le petit plaisir de dire est-ce que je donne les résultats et de dire. Je ne bah, sais pas, mais là non, le chustel c'est à son comble. <rire> euh, non, on ne va pas donner les résultats tout de suite. Hein on va voir. Hein c'est mieux. Hein <rire> ah, c'est mieux. Hein ah oui, c'est très très bien. <rire> bon alors, euh, je vais quand même passer le micro à mes, à mes confrères, parce que mes consoeurs. Je vais. Euh, euh, dire un petit mot moi de ce que j'ai compris euh, de notre délibération et puis euh, vous êtes, vous avez puis, temps puis temps. vous pourrez révéler le prix donc euh, bon, on a bien évidemment apprécié euh, les deux films qui nous ont été proposés on a passé on a passé un bon moment on a euh, été très heureux de, de se rendre compte de la capacité de, de ces deux de ces deux films à, à effectivement accomplir euh, la mission de la vulgarisation scientifique pour les deux c'était assez clair pour les deux films d'arriver à cerner la problématique que chacun abordait et puis évidemment on s'est rendu compte du travail important de chacune des équipes pour arriver à ce produit final voilà Donc, je te laisse poursuivre oui, euh, on a discuté aussi du fait que les deux sujets euh, portaient sur des thèses qui en sont à des stades complètement différents et euh, que de ce fait, on ne peut pas expliquer le travail euh, de la même manière puisque dans un cas, il n'y a pas forcément encore euh, de résultats, etc. Alors que dans l'autre, on est quand même à la toute fin de la thèse. Euh, donc, euh, pour la présentation des enjeux, c'est aussi différent. Euh, donc, on a, on a aussi beaucoup pris ça en compte. Et donc, de la même manière, on a aussi euh, tenu compte de vos différences d'approche euh, sur le plan technique, euh, sur le fond et la forme. Et est-ce que c'est à ce moment-là que je transite doucement vers la révélation euh, Donc, nous avons le plaisir d'attribuer le prix... Oh là là, je me sens sous pression, là, il me regarde. Il ne <rire> euh, faut pas que je me trompe, c'est le moment, il ne faut pas que je me trompe. Euh, de la réalisation euh, au film... Les noms des films, voilà, <rire> c'est le stress, la symphonie discordante de l'ADN. Je vais justifier peut être un petit peu. Pour vous dire, on a on a on a on a apprécié les deux réalisations. On a eu un petit coup de cœur sur les choix esthétiques, la réalisation concrète. En plus, la fabrication du film, les harmonies musicales, autant que textuelles. Voilà. Oui, même un, un gros coup de cœur, euh, j'aimerais dire aussi, pour ma part. Euh, pour ce qui concerne... Euh, bon, je vais pas. passer le micro, elle n'a pas forcément envie de dire un mot. <rire> non, mais je, je laisse. Euh, Allez-y. Du coup, je vais annoncer un, un autre prix. En ce qui concerne le prix du scénario, euh, nous l'avons attribué à Patatogène. On va prendre le temps de faire une petite photo avec le jury et des réalisateurs à un moment. D'accord. Euh, alors, il y a le troisième prix. Euh, oui, donc, la, la, pour, pour revenir sur, sur le scénario, en fait, euh, on, a, on, on, a, on, a, on a pas mal rigolé... Et puis, on a trouvé que les choses s'enchaînaient bien, que c'était effectivement monté comme un, comme un petit film avec une petite histoire. Enfin, On a retrouvé des ingrédients de scénario de films. Ce n'est pas pour mettre de côté les films d'animation du tout, mais on a senti un travail de, de scénario plus, plus avancé. Voilà. Et donc et le troisième prix concerne la vulgarisation scientifique. Et comme je vous l'ai annoncé en début de de, ce, de cette séance, euh, eh bien, nous ne sommes absolument pas parvenus à départager les deux films. Et c'est avec plaisir que nous primons les deux films du prix de vulgarisation. Le public était d'accord. Alors on va compter, hein. monsieur l'expert, venez. Hein. Ah parce que oui, on a eu le temps, mais on a eu la flemme en fait. <rire> Attention oh non. oh non Mais qu'est-ce qu'il a fait Mais je sais pas compter, moi. J'ai même perdu mais mon temps. de l'arithmétique, pas du calcul, attends. Bon alors c'est qui qui gagne là Attends, ça va la voilà. patate, on va dire que c'est patatogène. Hein. Patatogène, très bien. Bah, voilà. Allez. on applaudit beaucoup. Félicitations. Hein. Allez On va inviter le jury à faire une photo avec nous. Et au passage, on va en profiter pour remercier tous nos sponsors. Qui ont participé à la réalisation des lots euh, des, bon des lo de cette année et on va aussi remercier particulièrement la Fondation Renin pour son support et le financement à l'organisation de Sciences en cours. Le diapason, l'intégralité des équipes techniques et on fait un petit coucou à Nicolas qui fait aussi partie des organisateurs et d'Olivier qui a accepté de nous aider. Donc voilà, on remercie l'intégralité des personnes qui ont participé à la mise en place de, cette, euh, de cet événement. Ah, vous voulez savoir qui a gagné pour les lycéens Ah bah, il y a une égalité parfaite du coup, euh, c'était la symphonie discordante de l'ADN qui a gagné. Et on a pas triché, je vous jure. <rire> C'est ah bah, facile vous jure. quand on compte pas de pas savoir et de pas tricher. Donc, merci à vous d'être venus. Merci au public. N'oubliez rien. Hein, votre porte-monnaie, votre portable, vos enfants. Bon, après, on n'est pas obligé de tout vérifier. Hein. Et je voudrais évidemment remercier aussi les organisateurs. Bravo à eux. C'est eux qui nous ont recrutés. C'est eux qui ont regardé avec désespoir les équipes se désister. C'est eux qui vous ont fait cette super soirée. Ce soir, donc bravo pour l'organisation. Du coup, on va en profiter pour souhaiter bonne chance aux futurs organisateurs, hein, évidemment, <rire> parce que c'est un peu une tradition chez nous, hein, on se refile le bébé euh, chaque année. Et euh, en parlant de recrutement, bah, bon courage